votre foyer serait soit le lieu de toutes vos activités ou bien le lieu de vos pré préoccupations. Durant ce transit, vous pourriez être en train de déménager ou bien lancer des projets qui concernent votre famille ou votre foyer, qui pourraient pour certains d'entre vous devenir une source d'anxiété, mais pas pour tout le monde. Durant ce passage, votre domicile serait votre lieu de travail aussi. Et si vous étiez en étude, vous pourriez opter pour prendre des cours en ligne et étudier de chez vous sans vous déplacer. Les activités dans le domaine immobilier sont très favorisées par ce passage aussi. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi, la lune sera dans le Capricorne, dans votre signe. Et vous êtes parmi les plus chanceux, chers Capricorne. Donc vous pourriez vous sentir heureux et optimiste pour aucune raison apparente. Et vous voudrez partager ce sentiment que vous avez avec vos bien-aimés, bien, bien que autres pourraient ne pas être dans la même humeur. Par contre, votre état optimiste et chaleureux sera contagieux. Vous vous sentirez plus attrayant que d'habitude, charmant, et charismatique, et vous vous verrez en train de naviguer dans les discussions brillamment. Mercredi, jeudi et vendredi, la Lune sera dans le Verseau, votre deuxième maison. Vos finances seront en vedette durant cette période. Vous pourriez être en train d'examiner un investissement à long terme, ou un investissement à court terme, ou une transaction à la Bourse. Par rapport à la bourse, ne soyez pas trop aventureux à ce niveau et ne sautez pas sur les titres qui ont perdu de valeur pensant qu'ils qu pourraient rebondir après la pandémie. On ne le sait pas. Étudiez très bien vos choix. Une période pas mal productive et active au niveau intellectuel. Vous pourriez aussi prendre soin de vos euh, déclarations financières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 Juste soyez attentif à une certaine impulsivité à ce niveau. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricornes. Je vous prie de prendre soin de vous. Euh, je vous embrasse tous. Je vous aime beaucoup. Joyeuse Pâques. À la prochaine.